Une fois dans le menu couleur secondaire, allez dans métaux, sélectionnez aluminium brossé, vous validez, vous ressortez. Et encore, vous allez sur couleur principale, métaux. Vous sélectionnez aluminium brossé, vous validez, vous ressortez. Vous allez ensuite sur métalliser. Vous restez 4 secondes sans rien valider. Vous ressortez. Et encore, vous allez sur emblème de crew. Vous appliquez, vous ressortez. Vous retournez sur couleur principale. Menu des couleurs nacrées, vous allez sélectionner la teinte orange. Vous validez, vous ressortez. Vous allez sur crew. couleur de crew. vous appliquez, vous ressortez. Et encore, vous allez sur couleur secondaire, Crew. couleur de crew. vous appliquez, vous ressortez. Et voilà, vous avez désormais la teinte Funky glita sur votre carrosserie.